Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo face caméra. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo de ce type. Une vidéo sur le sens de la vie. Qu'est-ce que le sens de la vie Donc, c'est une question qui rejoint deux de mes précédentes vidéos sur qu'est-ce que l'amour et qu'y a-t-il après la mort. Donc, je vous invite à regarder. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que le sens de la vie il faut d'abord répondre à la question « Est-ce que Dieu existe ?» Parce qu'effectivement, si nous répondons « Non » à cette question, donc si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, il n'y a plus de morale, plus de loi naturelle, et notre cœur euh, se change euh, en pierre insensiblement, petit à petit, imperceptiblement. Alors que si Dieu existe, euh, et je peux vous dire que c'est le cas, et je vous renvoie, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, je vous renvoie à une vidéo de, de l'association Marie de Nazareth qui a fait une, une excellente vidéo sur euh, l'existence de Dieu. Euh, donc si Dieu existe et c'est le cas, j'y je, je, mettrai ma main au feu. Alors dans ce cas, il y a une morale transcendante, une loi naturelle, un ordre naturel. Et si Dieu existe, il nous a donné un but, c'est dans l'écriture, dans 1 Pierre 1,16, il nous demande d'être saints. Soyez saints car moi je suis saint, dit Dieu. Et, et, et, et, et comme il nous donne ce but de la sainteté, il nous donne les moyens aussi. Il nous a donné les moyens de cette sainteté à travers ses, ses commandements. Donc, il y a les dix commandements que je vous invite à, à apprendre par cœur et à méditer régulièrement. Euh, de refaire un point régulier sur ces dix commandements, parce que c'est vraiment euh, la base, de, la base de, du sens de la vie. Hein. Et donc, euh, ces dix commandements donc, euh, peuvent être résumés à deux commandements. Donc, c'est le, le premier commandement... Euh, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de, de toutes euh, tes forces, de tout ton esprit. Euh, tu aimeras Dieu par-dessus tout. » Et le deuxième commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc ces deux commandements peuvent résumer euh, la loi et les prophètes, comme le dit Jésus. Donc voilà le sens de toute vie, je dis bien de toute vie humaine, aimer Dieu et les autres. Donc je, je ne vais pas rentrer... Euh, plus en avant sur euh, comment euh, aimer Dieu et les autres, ça c'était l'objet de, de ma vidéo sur euh, qu'est-ce que l'amour, comment aimer, euh... et donc ma maintenant que nous sommes tous appelés euh, à la sainteté et, et donc à, aussi à, à l'amour, euh, il faut aussi savoir que nous, que Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Nous avons une mission particulière à accomplir sur cette terre. Alors, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, d'ailleurs. Euh... Ce n'est pas, pas forcément quelque chose de spectaculaire. Euh... Mais c'est forcément pour la gloire de Dieu pour le pour le salut de des âmes pour sa pour sa gloire et donc je, je, je, je ne peux pas savoir quelle est vô, votre mission euh, et je ne vais pas par, parler particulièrement de, de mes expériences parce que c'est assez personnel quand même mais euh, En fait, on peut, on peut reformuler ce, ce sens de, ce, ce, cette question du sens de la vie en euh, que, que veut Dieu pour moi, en fait Que veut Dieu pour moi spécialement dans ma vie Alors il faut savoir que Dieu euh, est omniprésent, Dieu est là euh, dans tous les instants. Euh, il faut savoir l'écouter, il faut savoir euh, se recueillir, rentrer en soi-même. Euh, dans le silence, essayer d'être attentif aux motions de l'esprit. C'est ça l'esprit religieux, c'est cet esprit d'intériorité. Connaître, être disponible, être disponible pour, pour entendre, c'est pas forcément le mot, mais pour sentir la volonté de Dieu pour nous dans, dans l'instant présent. Et aussi Dieu nous donne des indices. Des indices sur si on est dans la bonne voie ou quelle voie prendre. En fait, il faut être attentif aux petits détails, à chaque rencontre. Il faut vraiment être attentif. Par exemple, je, bon, là, je peux vous donner un exemple. Par exemple, euh, moi, je sais que je suis là où je dois être, à mon travail, en tout cas, euh, parce que. Euh, Bon, en fait, ma, ma, ma, mes grands-parents paternels vivaient à, à Choisy-le-Roi. Et dans le parc de, de Choisy-le-Roi, il euh, y a une statue, enfin, une, une, pas vraiment une, une statue, mais une sculpture de, de, de Louise Bourgeois. Et, euh, alors, c bon, c'est... Bon, moi je n'aime pas trop, mais ce sont des, des boyaux, des boyaux euh, qui pendent à un arbre. Et euh, ces mêmes boyaux, figurez-vous, que je les ai vus euh, dans, le hall de, dans le hall qui est assez grand de, du, de, du bâtiment où je travaille. Et donc euh, j'ai vu ces, cette même sculpture, donc c'est vraiment un signe du destin euh, qui me fait dire que je suis là où je suis, parce que c'est vraiment un clin d'œil personnel de Dieu et je pourrais multiplier les exemples, euh, euh, mais bon celui-là suffit, c est, c est, enfin, il faut vraiment être attentif, euh, à, après tout, euh, de même que nous sommes tous une individualité euh, différente, euh, Dieu euh, utilise différents moyens, Dieu s'adapte à nous, à notre personnalité, pour nous faire sentir les choses, ça je ne peux pas répondre à votre place, mais... Euh, voilà, il faut être attentif, vigilant, réceptif. Euh, il faut savoir que, que tout, absolument tout, fait partie de la providence de Dieu. Hein. Rien n'arrive sans, sans son accord, sans, sans son... Il ne veut pas forcément tout le mal, mais il le permet. C'est une petite nuance. Il nous, il, il, il nous laisse libres. Il a, il a laissé les, les hommes libres, et c'est pour ça que euh, certains individus euh, laissent... Euh, laisse euh, leur euh, laisse le, le mal euh, agir en eux, euh, et Dieu, Dieu euh, respecte cette, cette liberté. Et puis il y a aussi l'action des démons, qui, qui bien évidemment sont portés euh, au mal. Euh, alors, euh, ce que je peux vous conseiller pour trouver le sens à votre vie, c'est de faire une retraite spirituelle de Saint-Ignace de Loyola une retraite spirituelle selon les exercices de Saint-Ignace de Loya. Saint de L'an euh, dernier, l'été dernier, donc c'était l'été 2017, j'ai fait une retraite de 10 jours selon les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loya et j'ai jamais eu autant de bonnes idées que pendant cette, ces 10 jours, j'ai vraiment pris des, des, des résolutions... Euh, très profitable euh, ça m'a vraiment permis de, de me poser de, de faire le point sur moi-même et je pense que si vous êtes en, en recherche euh, sur vous-même vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner hein, c'est de faire une, une retraite euh, selon les exercices spirituels de Saint-Ignace alors pour résumer pour résumer euh, donc euh, le sens euh, de la vie donc c'est d'une manière générale, hein. dans les cas particuliers bien évidemment c'est à vous de voir, mais d'une manière générale, euh, notre mission sur terre sera toujours en vue de la sainteté, par la charité et pour la gloire de Dieu. Voilà, donc euh, la sainteté, par la charité et pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.